Ensemble, nous, nous avons une, une, très, une très, très, très grande histoire d'amour Dante de Sartre, bonsoir je, je me présente, moi c'est homme hein, dans, dans le jargon des jeux de société On pourrait dire que je suis une sorte de, de solitaire, hein, de, de l'amour hein. C'est que si je devrais me définir Eh bien je dirais que je me sens un peu comme, comme un panneau solaire hein, Qu'on qu aurait installé dans une cave hein, Et qui du coup évidemment ne, ne prend ni le soleil ni, ni rien d'autre hein, Ce qui est un peu dommage Bref, je, je suis célibataire et Ravi. <rire> et d'autant plus ravi hein, que, moi Monsieur physiquement du fait de, de ce petit côté de son hein, que vous donnez vos poches sous les yeux, et vous trouvez un heureux, et bien. Et bien je... Du coup, une sorte de mix entre ce bon vieux Mr Bean, hein, dont hélas, on n'a plus de nouvelles et, et cet humoriste hein, aussi sympathique que, que constamment fumé, hein, que ce bon vieux junkie de, de Thomas VDB. Eh bien, et bien, malgré ce coup hein, que, que vous a fait la vie, c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on qu rencontre un acteur réalisateur producteur atypique hein, qui, bah, qui, après avoir été remarqué bah, par Télérama en 1995, hein, avec le film Fast, hein, un film que naturellement hein, personne n'a jamais vu ni, ni téléchargé. Hein, mais, mais que votre page Wikipédia hein, considère cela dit comme, comme que et bien, malgré ce, ce petit côté underground hein, contre toute attente, vous, vous avez réussi l'exploit hein, de trouver un financement hein, pour, pour vous lancer dans une trilogie ambitieuse hein, au, autour du personnage de Daniel Danit, hein, réalisateur oh, aussi looseur que Megalo, hein, qu'on avait découvert hein, en 2006 hein, dans le film Je me fais rare et, et que vous remettez à l'honneur aujourd'hui hein, dans la suite de ses aventures avec le film Je fais feu de, de tout bois Une comédie au oh, oh, scénario aussi loufoque hein, que, que décousu hein, dans lequel votre looseur fétiche hein, qui, qui est persuadé hein, que pour pouvoir sauver le septième art chaque réalisateur doit, doit se trouver un frère de cinéma et bien, et bien cette véritable tâche hein, de, de Daniel Danit hein, décide d'embarquer sur le Queen Mary de direction New York hein, dans l'espoir de, de se faire adopter par les talentueux frères Cohen hein. un nom de famille à, à consonance cachère hein, qui, bah, je vous l'avoue tout, tout, tout plus ou moins tabou dans non, ma famille hein, qui avouant hein, le, le passé hein, notamment à l'époque hein, mon arrière-grand-père a été promu chef de gare à Drancy et bien, et bien Dur, hein, que ma famille n'a plus eu tendance à vouloir séparer les frères Cohen qu'à qu les adopter ce, ce que je veux dire et en parlant de, de collaboration étroite justement hein, vous dites chaque acteur hein, vient avec son propre mode d'emploi hein, et c'est au réalisateur de découvrir comment il, il fonctionne un hein, point de vue que je vous l'avoue hein, me, me rempli d'espoir en fait hein, dans le sens où je suis comme un petit les... monsieur évidemment ma hein, seule réelle expérience d'actrice hein, c'est celle que j'ai vécue hein, avec mon pépé hein, en juillet 91 hein, devant la caméra de surveillance hein, du, du parking de mammouth hein, de, de Morignan, et bien, pour autant. Hein, sachez que, que le réalisateur, que, que si le réalisateur audacieux qui est en vous n'a pas peur hein, de, de faire tourner une actrice aussi débutante hein, que, que non maintenant, et bien, Tant vous dirait hein, que, que mon mode d'emploi et moi-même serions absolument ravis à l'idée de, de nous laisser parcourir de, de fond en comble, hein, si vous voyez ce, ce que je veux. Sur cette petite <rire> confidence, hein, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh eh je retente ma chance dans le sud-ouest de la Chine, hein, où on vient d'apprendre que de la chair humaine a été vendue sur un marché. Donc, hein, c'est si comme moi, là, la cannibale de l'amour. Aucun <rire> souhait, finalement, celui de pouvoir passer enfin à la casserole, comme on dit. Eh bien, eh n'hésitez bien, pas à m'y rejoindre.